La culture, en danger, vous rigolez Il y a tellement de choses en danger en ce moment que la culture, ça peut bien attendre. Oui, mais jusqu'à présent, les présidents de la Ve République avaient accordé une place exceptionnelle à la culture. Lui, par exemple, a donné son nom au centre des arts du XXe siècle. vu d'ici Paris a belle allure et on peut venir lire des livres gratuitement même le dimanche ça ne se trouve pas partout une bibliothèque ouverte le dimanche lui a installé pompeusement dans cette gare le siècle qui inventa la vapeur, l'impressionnisme, la photographie, le cinéma, etc., etc. Mais aussi le colonialisme. Lui, pour être certain de laisser son nom dans l'histoire, a inscrit le sien dans une perspective vraiment historique. Et même lui, sans rien inventer ni découvrir, a su montrer les œuvres venues d'ailleurs différemment. Lui, le père fondateur, poussé par un visionnaire un temps révolutionnaire et combattant le fascisme pendant la guerre d'Espagne, a voulu rapprocher la culture du peuple dans une maison. Mais lui, quand il entend le mot « action culturelle », il sort sa coupe budgétaire et tranche nette. Tant pis pour la jeunesse, au travail. Il a la haine de la culture et la maquille du doux nom de réforme. Mais au profit de qui Et pourquoi Ça À quoi bon se lancer en même temps dans les douze travaux d'Hercule si c'est pour accoucher d'une petite souris la culture. La C'est. Culture. Du temps. Du temps. Deux, deux. Cerveau. Indisponible, indisponible. Pourquoi Pour... pour. Coca-Cola.